changer le fond d'écran. On peut aller dans paramètres, gestionnaire de paramètres, puis on sélectionne le bureau. On peut prendre une des images qui est déjà stockée. On peut également sélectionner des couleurs ou des dégradés. Et lorsque l'on sélectionne une image, on peut également choisir donc de la mettre en mosaïque, en étirer en automatique, etc. Si on souhaite rajouter une image, il faut tout d'abord la mettre dans le dossier image, appuyer sur le petit plus, aller chercher l'image, l'ajouter, et alors sélectionner.